salut à tous et ben là euh, DJSMG pour euh, donc Spy Radio je suis chez quelqu'un parce que j'ai entendu euh, j'ai lu surtout pas mal de, de fake euh, disons que je connaissais pas une certaine personne que qui s'est inscrite à la Starac dernièrement et qui a fait deux vidéos que j'ai postées sur YouTube et ben je vais vous montrer quelque chose Là bla, là. Voilà, je suis là. J'ai une fer, elle est là. Vous voyez, je passe ma main, Vous voyez je la touche. Voilà. Elle est réelle, elle est totalement réelle. C'est pas du fake. C'est pas du fake. Ouais. Voilà. Donc, arrêtez de dire n'importe quoi. Les nœuds oui. du, du web, c'est bien réel. Elle, elle, au moins, elle a porté euh, ses ovaires. Elle a été, euh, elle, a, elle a enregistré deux musiques. Je l'ai aidée. Elle a fait deux chants. Elle s'est posée sur euh, donc euh, euh, la page de la Star Academy, comme d'autres. Elle a autant de chance que les autres. Et pour ceux qui oui, pensaient que c'était du fake, ben bah non, elle est bien réelle. Elle est là. Voilà.